J'ai découvert la recette idéale pour des cheveux doux comme du velours. Prenez une dose riche et onctueuse de Pantaine prouvée soin réparateur et protecteur. Ajoutez un zeste de provitamine nourrissante et laissez vos cheveux en absorber tous les bienfaits. pro prouvée, soin réparateur et protecteur, la recette des cheveux doux comme du velours.